me songez dans l'année 2000 à euh, 2 2021 et puis qu'est-ce et puis guéon serviteur donc qui a mené des timon l'école et puis le livre l'école là et puis non prière qui tape fait et puis démon mots en faillissant là Directeur de l'école, ça pour le fait avec des mots. Directeur a senti l'effet parce que classe. La classe n'a pas commencé. Des mots n'ont pas de problème. Et puis, monsieur qui est servi serviteur, mon Dieu. Et puis, par il parle. Et puis, il dit Direct, est-ce que vous avez une permission pour me prier Et puis, a dit Il n'y a pas de problème. Et puis, monsieur, il campé. Et puis, monsieur, il levé, mes il le fond déclaration. Et puis, l'él finit, il dit Tout démon qui pas des problème là, bon nous l'ordre, pour nous faire silence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah ah Nous avons fait une déclaration, bon silence absolu, qui fait dans ça là. Où est -ce on dans nous là Nous vivons seulement dans manger, nous vivons dans l'argent, nous vivons dans le visa, nous vivons pour aller dans l'autre pays, mais où est-ce qu'on Moune met à mourir devant là. Oh non, où qu'il rablisse ce servante. Monsieur Campe, Monsieur dit, ben nous l'ordre pour nous faire silence dans la salle là. Faire silence. Et puis ma, ma tante, tout des mots, des chargés d'immunité. Silence, absolu dans la salle là. Et puis le dire, il était à finir. Il dit, Monsieur, merci, un peu long feu. Merci encore. Ça, ça sont monde qui connaît que l'on est en mission. En mission. Amen l'église. En mission, nous sommes dans machine. Les gens qui loi, c'est pour nous dire Eh, loi, fermez bouche. là. tout les oreilles, là. Non, loi, Il, il, oh, il y hey, <rire> qui dit. Eh, hey, papa, papa, les j'aime papa. Hey. Papa, le papa. Yo, oh. Et il y a des gens qui portent nos chrétiens, qui croient que diables qui ont ou pourquoi convertir, et ou ne jamais reconnaître Jésus, et ou pas jamais entendre parler de, de Jésus. Il y a des gens qui disent dans l'église, il ne être nos chrétiens, ou dit diable qui a ou dit mal fait ou pourquoi jamais parler de, de Jésus, ou pourquoi jamais converti, ou pourquoi jamais répandis, non plus. Même les qui sont dans le monde qui le monde, ils disent moi-même, je ne qui parce que moi, je faut me Même les gens qui sont dans le monde qui ont la foi absolue. Et puis, chrétiens, même les qui ont mangé. esprit impur que Jésus Bon pouvoir dominer. Et pour mettre maintenant, on a sur ou levez mon dit Seigneur, faites grâce. 8, le verset 7. Mais travail disciples, oui. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grandes cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Présent présence, disciples seulement, Rivez dans le lieu côté pour eux, prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit impur qui peut être des démons de l'enfer qui te quitte dans la captivité ah. qui te scelle le monde qui te fait mon beau bon corps, qui te fait mon beau pour que je ne me fasse pas, que je vais comment je vais comprendre qu'on dans l'église pour qu'on ait et corps et dans l'église là, la presse est saine la presse scène? Il y a un autre rôle qui joue l'église. Et puis pendant Kylie, les gens qui ont dit que tu bois. Parce que les gens l'église qui ont révélé que les gens de là, sont au grand. Où est l'église Les gens qui jouent pour l'église, devant la porte de la Kylie, ils plantent une bouteille tête en bas comme protection. Alors que maintenant, l'église a sans doute. Le pasteur a dit qu que c'est que c'est bon Dieu qui est réveillé. Mais, mais, mais... Si on joie avec nous, bon Dieu. Allez, so on réduit ça. Depuis, sans onction qu'on est bon Dieu par le nom. Depuis, on dirigeants ou devant, ou peut mener le peuple. Depuis, sans onction ou sans grâce, ou sans puissance, bon Dieu ne va pas reconnaître, parce qu'il n'y pas prénom. Parce que tout, hey, bon de me. bon Dieu, le bon Dieu réveillé, c'est pas vous même qui peut le forcer chercher onction. Moune bon dieu choisi pour font travail personnel pour lui. C'est pas ou même qui parle baccal ou comme par exemple nous on peut envie de prier. C'est en dedans même mot pour font prier. De temps en temps la moulin ou prier, la moulin au pucherer, la moulin, la moulin, la moulin, la moulin. Hey, la du, non pas qu'à vivre ça. Non non non non, font prier, faut chené. Où senti qu'on poussait? Où senti où qu'on poussait pour prier? Où on pour chené? Alors que vous d'accord que vous c'est pasteur? Et d'accord. Je ne pas intéressé Veille des nuits pas intéressant. Et consécration pas intéressant. Amen. Qui l'église comme ça? Qui l'église comme ça? Non à 242. 43, 44 église primitive. Ah. Il dit te que tellement tu te as gagné une dans l'église primitive. C'est chaque jour que mon tableau de l'église, l'onction t'a attiré, mon Dieu. puissance de cet esprit a tellement agie. pas de monde qui a des démons. dans pas de monde qui est avec. pas de monde qui a paralysé. Pas de monde qui dans moi, vois, nous oui. nous oui. bon green bagage je dis à qui sont malédiction ou un paquet de prédicateurs un paquet de de bon Dieu qui dit c'est souci de la vie Où est ça? il n'y a pas qu'il un petit bouton qui en et ça fait que Paul Paul dit comme ça que tout le monde qui veut garder le monde là, Jean-Louis avec un yeux chanel, où a toujours été dans une dimension zéro. Il faut qu'on yeux un spirituel qui nous trouver, pendant que le monde la descend, et puis vous-même, même, puis fait gros miracles à même les heures. Même si le pays avait une vie difficile, mais quant à moi-même, la facile pour moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est monde qui a conservé l'onction. était là même grâce à que tu là parce que Jean mm. génial, a et bagarre là à a dit que pas de garder comme ça pour le fond bon requête faut le sait dur dans la vous pour bon là Folguetan ouais comme là. oui c'est l'instruction qui a prêt. Non, non, non. On t'a chanté à Jésus, je m'abandonne ce qu'il m'est dit, je ne crois. Et je prends ce qu'il m'est donné, la couronne, avec la croix. Comptez sur lui d'un air. Tant que es le combat, que l'on vive ou que l'on quand comptez sur lui tout est là. Que l'on vive ou que l'on meurt, comptez sur lui tout est. À ah, Jésus je m'abandonne, ceux qu'il le qui dit, je les crois. Je prends ce qu'il me donne, la couronne, Et bien souvent, il y a un peu dans nous, nous ne sommes pas intelligents. Il n'y a pas de bon pour pas le faire Il Lui a journée en grand goût Pendant qu'il le a fait journée en grand goût, il y le bon travail pour faire pendant qu'on le dormir. C'est après le travail que tu faire, et puis le miracle, pas le tout éclater. Mais nous, nous qui la vie fait nous en retard dans la vie. Non, disciple pas de penser pas ça. Si vous ça. Ça, ça, la vie à aujourd'hui, Et tant que des servantes, Vous serviteurs, des serviteurs, des serviteurs, des serviteurs, des serviteurs, des serviteurs, des serviteurs, des des le Saint-Esprit de Dieu qui est dans la vie des disciples, parce que monsieur était en mission. Donc, il y a des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Amen. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Mais bien aimé, l'onction, pas 40 dons chaque côté où il pas faire un impact, ça va exister. Comment on fait arriver la caille grand monde yo. Les séservantes loin de nous, Et puis ils de dormir le canal, ils toujours là. Ou entendre là, ou sont pas la n'a pas dit, qui est-ce là. là. Ils ne là. là. là. Donc pourquoi vous vous bien à l'aise? Vous dites que vous êtes un homme dans tes villes là. Mais mais, pas attendez bien. Depuis que vous avez l'onction en dans n'importe quel côté vous avez des démon, vous avez chaud scandale a pété dans ce nom. Depuis que vous avez l'onction dans la ville, n'importe côté vous avez ou chita, ou camper ou coucher. C'est quand même qui a pris monde dans la famille qui servi loi. Dépoussé moi, je roche seulement loi ou pas le Parce que mes sacs mes roches sont mes sais Tous les besoins qui là. Immédiatement, ici, dans lieu. Il y a des les qui ont demandé de captivité. Des gens commencent à péter on s'est décrit Ouais, histoire jeune homme qui l'a demandé l'enfer, t'es en captivité je homme ça pas de monde en ville là qui t'es qu'à tenter monsieur vous comprenez monsieur y'a enchaîné monsieur avec un paquet de chèques goucardard n'a pas de police pas de pas pas de Azek azek kazak n'a en trait de solution et puis il est arrivé pour que Jésus ait une solution avec une solution qui est en Alors, il y a un homme Qui a mis dans le cimetière. Et puis Jésus nous vend bon matin. Et puis Jésus dit, faut m'a libérer un homme ça. Parce que moi en mission, c'est pour ça que je parle. pas, c'est pour ça que le dévoil. en mission. Donc, la mission accomplie. Et puis Jésus prend route. Et puis il poil dans le cimetière. Et puis, immédiatement, Jésus prend route, le poil dans le cimetière. Et puis, depuis que l'on est dans le cimetière, nous, nous, nous l'oxyon commence à casser la chaîne. Dans le point de vue dans le cimetière, chaînes, chaîne commence à tomber. Les a commencé à décadasser. Et puis, non, est dans la direction de sauter dans le cimetière. Et puis, le camp à distance. Et puis, la garder Jésus lui dit, maître, pour qui ça vous faites ça? Léa, pour vous arriver, pour me sortir dans la ville, nous, nous cette vie, non, est dans la vie là, les Léa, pour vous arriver, pour faire ça, qu'il n'y qui pas de pitié, qu'il n'y ait et puis Jésus dit, mauvais esprit, silence. Mais ont mis à distance, oui. À distance, Jésus, ne faut pas même toucher, non. Jésus ne pas même camper face à face, non. À distance, Jésus camper le gars, elle dit, mauvais esprit, il dit, fais silence. Et je dis à Mendo, l'heure où il pour sortir dans la vie, je n'en ça. Sortir dans la vie, ça. Et puis toute chaîne tombée. Les nègres, la nègres, elles étaient sales. Les nègres, elles étaient... Oh là là, il y a des états, pas de du tout. Et puis Jésus dit, les familles, monsieur. une fête belle. Ah là là. Et puis familles vous venez. C'est un événement pour tout le monde dans la zone. Docteur la loi. Mais vous êtes sans puissance. Vous êtes sans fonction. Vous êtes sans pouvoir. Non, n'avons pas de l'amour de mon cité. Mais vous n'avez pas de solution pour nous. Vous n'avez pas de solution pour lui. Parce que. L'onction va pas t'intéresser. La puissance de l'évangile pas t'intéresser. C'est seulement la parole qui est répété. Mais bien aimé, lorsque la famille n'est pas venue, bien, monsieur, vous est Nous, Non, ça pas de quitter de Jésus. A, Chaque côté Jésus fait, monsieur était là. Parce que depuis ce côté, l'évangile est Il faut l'évangile faire un pas. Amen, l'église. Où sèche-toi, ma fille? Où sèche-toi, mon frère? Où sèche-toi? Chaque côté arrive, il y a des gens qui sont pas converti au gâteau et qui ne vaut rien. Mais au moins, vous a pas d'accord pour y prendre sans tout Ou est d'accord pour y a prendre sans tout ah. Oh là là Est-ce qu'on est d'accord ou en mission tout le monde Est-ce qu'on est d'accord ou en mission Est-ce qu'on vous d'accord ou en mission Est-ce qu'on vous d'accord en, en mission tout le monde ah, ah. Et tout moment là, conseil de messieurs qui peut nous plaintes. Et vous je dis, Pasteur, nous pouvons te prêter pour tes louangans. C'est ça qui se passe. Et si vous Pasteur, nous sommes dans une zone bien propre, nous sommes quand dormir dormons, nous sommes à l'aise. Mais depuis que ça a vu le bâti là, nous ne pouvons pas dans zone. Mais tes fesses ont accompagné l'évangéliste de l'Iscard, parce que l'égalité est là, nous en pris la mais son sont pleins de Et puis, ils ont Et puis, ils ne parlent avec aucun. Ils je brûlé, monsieur l'évangile. Et puis, dans le bon sens, monsieur parlait, monsieur dit, tu as semblé que c'est peu, négocié. -ce non, Jean parlait, et Évangile est tout le temps. Hein Tu as semblé. Ils <rires> connaissent qu qui il ça, monsieur, qu'on fait de l'autre côté, c'est témoignage. Immédiatement, Monsieur Rive là, il s'entendait là, tout le monde est troublé. Mais regardez, il y a des choses puissance là. les puissances. Je suis obligé de parler avec Ougan. Et puis, Ougan, ouais, Et même, kibar, il y a toute la délégation qui s'est acquis. Et il y a qui vont dit ouais y ça vous choses mm -hmm. Il a c'est rare, on, on, on, on, on couline dans le bâtiment ce Christ là. On dit ouais, coulez ça va vous, lier. Mais c'est mon qui qu'on a l'Église. C'est mon qui qu'on a l'Église. Mais qui baguait l'autorité de la parole, qui la puissance? Oh, oh te a chanter dit. Oh toi qui donnais la vie. À tes pieds, je veux m'asseoir. Mm -hmm. Comme ça, Seigneur, Marie. Oh, à l'heure douce, tu sois. Comme ça. Comme Souchit à nos pieds, mon Dieu, on pas Mon être. Entiété, réclame. Oh, tout n'est que faiblesse en moi. Vers en moi. Méni, oui, Fais sans moi. Ta paix. C'est le Saint-Esprit de Dieu, Amen. Réponds. Sans moi, ton amour. vers sans moi. Fais sans moi. Ta paix divine. Réponds, réponds sans moi. Mais venez, l'évangile bon. Ça ou pas qu'on fasse ça quand on là. Ah oh là là. Vous avez vous avez fait ça fait que tout le monde a dit nous, fais prier ça. Dis Jésus-Christ de Nazareth, bon nom pour là et bon nom pour nous. Avec l'église. Dire, il y a des gens qui doivent continuer à faire prier ça. Parce que dans le quartier de l'autorité, des gens qui sont dans la zone qui ont trop de problèmes, c'est pour mettre la paix dans le quartier de Amen. Lui, il a dit ça. Hey, les gens qui ont servi de job dans la zone qui n'ont pas à l'aise, ils ne peuvent pas vivre en paix. Ça n'a pas existé. Les gens qui ont servi de job dans la zone qui n'ont pas à paix c'est pour tout monter complètement. Amen. Lui, il a dit ça. Comment on fait de job dans la zone qui n'ont pas à l'aise? Comment on fait de job? Pour l'enfer, la vie de pour l'enfer. Pour y venir dans une zone, ça n'a pas de problème. Et tant que chrétien, il y a bois, ça c'est de Et puis il ne faut pas pour dire depuis depuis aujourd'hui. Diable, vous habitez dans le pied bois, pour sortir. de côté de côté poussière. là. Mais désormais, vous ne pas dans le mon Jésus aussi, je ne m'a pas c'était Pierre Pierre il en face des défi, et puis il ne pas le fond de Monsieur pas le dit, attendez bien Saint-Esprit et lui la, a fait combien trois ans, six mois hein? trois ans, ans, six mois, pas tomber, et moi et l'idée plus pas le fond de il a dit, et hey, lui, hé, hey, lui, tu es un simple homme Le saint esprit de Dieu pour qu'on chit en dedans C'est son flash Le saint esprit de Dieu tu es un miracle Tu as fait un miracle, tu as fait miracle as Pour le saint esprit de Dieu, c'est un bon Et puis toujours Seigneur, ah, hein, parce que François a joué à grâce, par là, oui. Enfantant, enfantant, grâce, ouais. ou ouais? Ah, je oui, oui, oui, oui. ou, bah et on passe comme grâce, moi. Où où est Où est la Où Où Grâce est est c'est un là pote, n'a fait que je fais. Je vais On prendre. Je On me prendre. Je on a prendre. Je ciel, me prendre. Je vais Je Mais grâce à mon mal. Mais Mais Mais je Mais je Josué qui peut quand même le Saint-Esprit de Dieu qui est installé dans nous. Josué qui bon a pris le titre, regardez. Monsieur, en vérité, vous êtes ennemi. Pas de problème. Fon fin de tuer tout net. Je me sens le soleil là, je veux le coucher. Soleil qui là. Mais c'est on commence à chier, tout ah? le monde n'est pas prêt à chier attendez, attendez, mais qui s'en fait avec ça? C'est ça, oui, qui bouchon tout le démon qui a des problèmes sur la terre. Non, bloque pas non, le démon pas puissant là. Non, bloc, côté tu là, non, monsieur, ah hey non, zone que m'a là, non, non, non, bloc, quand là, non, non, ton jeune garçon qui va le marier, l'église en là, mais monsieur, c'est ton aigle qui fait une expérience dans mystique, et puis papa, bien, monsieur, bon, là, monsieur, comment c'est -ce parler, monsieur, dit, pasteur, Job. vais te traitement. Ou grand sorti les organes, mi balai ok. Ou grand sorti mi balai ou grand fin travail pour lui. Ou grand dit monsieur pour traitement fait, il faut qu'avin pour pour certain devant l'église là. Ou dit monsieur pour traitement fait, pour sacrifice fait, faut que c'est devant l'église pour fin pour pour certain. Les hauts 4 quatre là. Quand les gens finissent les démons, les démons disent, « pas capable qui devant là, Monsieur pas capable de se devant là. » Il pas capable. Il pas capable. Monsieur ne pas capable. Monsieur qui pour le témoigner en pile là, parce que Monsieur qui pour le marier, n'est jour pile là. Et bien bah là, seulement, non Monsieur pas capable de cap se faire. Depuis qu'on a café en bas, Monsieur pas capable est capable de cap en bas. Il va la seulement non, depuis dans près prêt de cafou en bas. Tout est glatté Si on fantait rime, tu cette cité? Oh, oh la cité céleste. Amen. Dans ces murs, tout est planté, plus d'ombre. Pèlerin et voyageur, un missionnier, ici-bas, dans les douleurs, tous ceux qui nous reste la cité. On a mission à nous lier de ce Connais-tu cette cité en haut, la cité céleste. Alléluia dans ces lieux. Voir pour ton changement dans la vie. Combien monde? Combien de Combien de Combien Combien de Qui est le résultat qu'on parle de la mission? On dit à Chantelle: Moi, je suis un cadavre. Moi, je suis un cadavre. Ça, c'est mon qui connaît la mission. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous si vous on a l'ensemble. On a anyway> l'ensemble. Si wa, wa, on a son, on a l'ensemble, si le, si le, on a l'ensemble, si on a voilé, si on a on a l'ensemble, on a l'ensemble, est sous moi, souffrir sous conscience ou? On témoigne ça déjà là. Moi-même avec ma dame. Le m'a que que la famille moi, tellement monsieur a eu mes jobs, tué l'autre pour job, ils a tué l'autre pour loi, il a l'autre pour loi, Ils a tellement puissé Et puis pour yo, sous bon moment en pile le nayo, mais mon bon santé n'y pas pas mettre dans pied. Mais mon bon soulier il n'y pas de temps Mais non, il n'y a pas de deux fois ou trois fois. Vous on a esprit misère, ça, Dominé de C'est vieux esprit misère. C'est vieux esprit qui est monde. Et bien, je avez dit a pas de temps autorité déjà. Il faut me libérer mieux avec l'autre membre de la famille. On brame dans mon coin. a sorti ici à midi. mettre le dernier motosiclette. Pour ben nous le dans maintenant Nous On a fait direction Jean Abel. Et parfois, pas faire l'une dans une zone. Nous quittons moto une belle distance. Et puis nous commençons à marcher à pied. parfois ne nous faire l'une ou l'autre cachant bas Jean des petits mille. Nous cachons pas de pour qu le groupe. Nous attendons dormir pour dans le où nous a servi Satan pour nous mettre des mots. Il ne a pas fallu que pa nous tournions, nous fassions des nous avons mangé, nous des mots Nous C'est là où nous avons bon mangé sous nom. C'est là où tu avons bon manger sous nos familles. mangé sous nom. familles. Nous avons nos là encore. Nous nous Nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous pas nous Depuis nous nous nous fait nous missions comme ça. nous nous nous nous nous pour y aller piquer, il n'y a pas de racine. En fin de compte, il faut que tu prennes un garçons Et pour qu'on a passé immédiatement que je me que empoisonner le le Saint-Esprit de dit que Monsieur suis le porter pain l'école là-bas. Et puis je me suis dit Bob, pas manger dans ma pièce. pas manger Deuxième tentative que je Monsieur, le Saint-Esprit de dit que Monsieur suis le porter le là, pour le de jouer. Parce que depuis le il y a la paix. Il n'y a pas de ça ouvrir. Certainement, le même matin, bonheur, je suis venu pour ton sac de mangou. Je prends tout le mangou. Bon, je suis allé et je, dans et bonheur, je, persiste, je suis venu pour la Et puis, là bon Dieu, je Monsieur persiste trop. bon Dieu fait petit, Monsieur suis nous coup de poudre. Les petits monsieur pas, monsieur coup de poudre là, monsieur décalé, monsieur mourut, monsieur relais, on passe à l'église pour aller prier pour lui. C'est différent dans Éphèse avec monsieur Claudine qui mène à l'hôpital, calme-moi soin monsieur. Pour aujourd'hui, monsieur Raïdjab, monsieur Pablo ouais, Raïdjab, si pas ma neuf, pour mon enfant, monsieur, n'a pas besoin de vous. L'ex-abus de qui a même 20 macotants, mais ça l'évangile qu'a fait. Ça l'évangile qu'a fait. Monsieur répandit pour aujourd'hui. Monsieur, son négbedé dans la famille. On est très bien, monsieur, dans la famille. On est très bien fait confiance dans la famille. Mais ça l'évangile qu'a fait parce que sommes en mission. C'est en mission, chaque côté de passer, il marquer la tête. Amen. Tout le côté du diable, il y problème. Il faut camper tout le monde pour un problème. Pour faire sortir dans lui. ça. Amen. Amen? Pour pouvoir, Amen. Alléluia. Porte d'onction a déjà ouvri, porte puissance, porte grâce ouvri. Ça fait longtemps, ça. Ça fait 2000 ans. Vous comprenez plus que ça. Porte d'onction ouvri, porte grâce ouvri. Les acteurs ont été enchantés. La porte est ouverte à tous ceux qui cherchent père. Et joyeux Elle introduit Les malheureux Sur la céleste voie. Seigneur Jésus J'espère en toi La porte Est ouverte Pour moi Pour moi Pour moi est ouverte pour moi, plus dit, la porte est ouverte pour ceux qui cherchent chez Père et joignent. Elle introduit les malheurs sur la céleste voie. Seigneur Jésus, j'espère à toi la mort est où pour moi Pour moi, pour moi, moi Est où pour moi Porte la libre c'est fou et mais on prend l'action Pour aller dans la mission Ah porte la ouvrir C'est fou et mais on prend grâce Pour aller libérer la famille Alléluia, tout le monde levé un peu. Ah, porte-la dans Alléluia C'est fou et mais on prend grâce Pour aller libérer ton sang Maintenant tap. ça tape pas aller libérer avec vous. Claire et fin avec eux. Chandelle. Ah, fin avec eux. Fou et merde. Fou et merde. Il y a une misère à manger dans la famille. Ils sont des qui fait ça. Ils n'ont pas qu'à travailler, ils n'ont pas de faire business, ils n'ont pas qu'à faire pitié. Ils sont finis de marier, ils n'ont pas qu'à vivre en paix. Tout ça, ils m'ont réveillé contre eux. Ils sont des démons qui font ça dans la famille. Dégagez-vous pour éveiller la paix. Oui, non, nommagez ça les dévotés n'ont fait saccagez ils ont mis ça trop de l'ordre dans des ordres Alléluia mis ouais. l'ordre Amen ouais. nous avons ouais. la vie ma frère oh. beaucoup t'aimais le Seigneur c'est dans le Amen Oh et dit, « Mouni, ça n'y a pas de qui a encore. Moi Les dames me ça qu'elles ont mais réponse que je veux. Le CETS ça dit, « Messieurs là sont ma campagne. » Et c'est le à multiplier sans tout, à a sa 50 dollars. Il n'y a pas de encore. Il va a frérot encore.